Bonjour, aujourd'hui je vais vous démontrer l'historique de prêt d'Emboké. Alors, comme expliqué dans la documentation sur le wiki communautaire, l'historique de prêt est disponible dans d'Emboké selon le SIGB utilisé. Actuellement, cela fonctionne avec Nanook à partir de la version 4.1 et avec Koa, à condition que euh, votre installation de Koa et le serveur restful installé et que vous avez paramétré dans Cosmo RAM, qu'il est présent. Ici nous allons faire une démonstration avec Nanook. Et euh, lorsque l'historique de prêt est disponible euh, dans le Nanook, connecté, ce lien voir mon historique de prêt voir apparaître. Quand je clique dessus, je vais avoir une liste paginée de mon historique euh, de prêt avec euh, les différents euh, documents que j'ai empruntés. Et si la notice est euh, existe encore euh, dans Bokeh parce qu'elle peut ne plus exister parce qu'il n'y a plus d'exemplaires par exemple on va pouvoir afficher euh, les vignettes le lien vers la notice ici avec le retour à ma liste de, de prêts et ainsi que le rebond euh, vers l'auteur voilà avec le retour aussi à la liste des prêts voilà, c'est tout pour cette démonstration, et si vous l'avez appréciée, merci de partager et de mettre des pouces bleus.